euh, apprendre quelque chose qu'elle n'aurait pas, qu pas pu apprendre toute seule. Hein, J'ai une personne euh, qui a 80 ans qui me dit bah, « moi je, je mourrais moins bête », par exemple. C'est une expression, mais bon... Euh... Donc ce n'est pas, pas forcément un besoin, parce qu'elle n'a pas or... a un ordinateur chez elle, mais elle n'a pas euh, internet. Mais bon, bah, euh, on lui donne un exercice à faire, elle est contente, elle est heureuse, et voilà. Les personnes, euh, maintenant, euh, elles se sont fait des, des amis elles se trouvent bien dans le groupe poisson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 Et là, c'est une satisfaction chez ces personnes-là de se dire « Tiens, euh, moi, on m'a appris et moi, je peux apprendre aux autres. » Et en, envie de redonner ce qu'elles ont, qu ont eu. Et ça, je crois que c'est une satisfaction pour elles, mais c'est une satisfaction pour moi aussi en même temps, de me dire que ces personnes-là, elles savent qu'elles peuvent aider. Quoi. Nous étions un petit peu dérangés tous les ans de dire aux personnes à la journée porte ouverte qu'il n'y avait plus de place. Alors, ben, on a profité de l'appel à projet multimédia de la ville de Brest pour exposer notre, notre projet. Et là, nous avons eu, donc, euh, ils ont mis à notre disposition trois ordinateurs. Ça a commencé quand même il y a à peu près 10-12 ans. Euh, donc, euh, au début, euh, je faisais partie d'un groupe multimédia en définitive, mais j'étais en, en tant que pratiquante, hein, pratiquant le, le multimédia. Pas en tant qu'animatrice et euh, donc les deux qui, personnes qui, qui nous enseignaient entre guillemets euh, ont abandonné et donc moi une copine on s'est mis euh, d'accord pour monter le groupe ensemble. traitement de texte ou alors comme je disais tout à l'heure euh, euh, soit euh, faire des recherches sur internet euh, pour faire un diaporama par exemple l'autre jour on a pris un sujet océanopolis euh, par exemple hein, pour ne pas citer et donc elles ont été donc, chercher des images sur internet pour faire un, un diaporama euh, euh, l'animer mettre de la musique enfin bon euh... là on a fait une formation sur les tablettes numériques euh... Euh, ben, il y a un mois, un mois, un, un mois, deux mois. Quoi. Et là, on a, eu, donc, on a élargi ça à tous nos adhérents, c'est-à-dire que pas seulement aux personnes qui faisaient du multimédia, on a eu 46 personnes qui ont été intéressées pour faire la, la formation. Si, si on parle de communauté, j'ai donc euh, fait l'histoire du foyer sur, euh, sur Wikibrest déjà. J'avais dû dépasser, euh, passer 1500 heures dessus. Hein, C'est réellement... L histoire du foyer depuis 1926, donc c'était pour les 80 ans qu'on avait fait ça. quoi Et autrement, ben, je mets le site à jour régulièrement. D'autre part, j'ai un collègue qui avait donc l'histoire du sport depuis 1750, et donc c'était sur des fiches uniquement. Et il m'a demandé aussi de le faire sur Wiki, donc sur Wiki il y a ça aussi. Donc ça, ça demandait beaucoup de travail aussi. Là, je n'ai pas euh, le, la notion de temps, mais euh, bon, ça a été moins long quand même que l'histoire, vous voyez. Je suis contente de l'avoir fait. Bon, même si quelquefois, je me, dis, je me disais que ce que j'entreprenais était un petit peu fou. Quoi.